Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette grâce qui nous accorde encore ce matin, de pouvoir nous retrouver dans sa maison, et de pouvoir chanter aussi le chant des pour la gloire de notre Dieu, et de pouvoir avoir aussi ce souffle de vie, il est qui dans les scènes écritures que les vivants se sont censés qui nous. Et nous remercions de ce que nous accordé ce souffle de vie en ce jour pour que de tout notre cœur nous puissions vraiment aussi en retour et dire aussi merci. Amen. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Merci encore pour ce qu'il a fait aussi pour nos enfants. Et pour tous ceux qui sont aussi à lui, et qui en ces jours aussi ont crié aussi à lui pour qu'ils puissent aussi agir. Amen. Dans le psaume au chapitre 8, il dit, éternel notre Seigneur, ton nom est vraiment magnifique. Tous les mots de tout notre cœur, pour sa bonté à notre endroit. Et aussi pour son amour qu'il a manifesté pour chacun de nous. Amen. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si Dieu donc est pour nous, qui sera donc contre nous Amen. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a réellement choisis et qui nous a aussi mis à part pour que nous puissions marcher avec ce Dieu très haut. C'est un privilège, une grâce. Qu'étant sur la terre, nous puissions être conduits par ces Dieu qui a amener à l'existence toute chose qui existe et c'est lui aussi qui produit aussi son programme pour qu'il puisse atteindre aussi son achèvement il a dit à Jérémie je veille sur ma parole nous sommes reconnaissants de ce que réellement il veille sur sa propre parole peu importe ce que l'homme peut penser peu importe l'attitude que l'homme peut avoir à l'endroit de la parole de Dieu à l'endroit de l'œuvre de Dieu à l'endroit des choses de Dieu, mais Dieu veille. Amen. Il veille effectivement à accomplir ce que lui à pouvoir déterminer de le temps anciens. Il a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que lui, il connaît la fin avant même qu'il ait le commencement. Donc il a ordonné toutes choses pour que la chose soit réellement comme lui il l'a voulu, de manière à ce que la chose puisse s'accomplir comme il a déclaré. J'aime cela parce que Dieu est vraiment le Dieu de sa parole. Oui, Marie pouvait accoucher en Galilée où il se trouvait. Mais comme la parole avait parlé de Bethlehem, pas de Galilée, toute la nature entière devait faire en sorte que tout se passe comme Dieu l'avait dit. Amen. Et comme Jean le Baptiste l'avait présenté, voici la nuit de Dieu, il fallait qu'il n'y ait pas de place dans les hôtels. Il fallait que tout soit fermé. Dieu est vraiment Voyez-vous, cela ne dépend pas de ce que toi tu penses, Dieu. Mais ça dépend de l'autorité de sa parole à lui. Il a la prééminence sur toute chose et il veut dominer. Et quand il veut dominer, il domine sur ceux-là qui sont à lui. Amen. Et ils prend réellement le contrôle. Notre précieux frère, vous l'a lu dans le psaume 84. Je voudrais juste lire le verset ici 12 qui dit Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Amen. C'est merveilleux pour nous de pouvoir savoir que... Même si tout est sombre autour de nous, Amen. nous savons que le soleil brille. Notre Dieu est un bouclier. Amen. Dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons... Vous savez, cet homme David pouvait réellement avoir cette confiance de tout son cœur. Je crois qu'il en a parlé dans le psaume, réellement. Je crois que c'est psaume 91, 91, je suppose que c'est cela. Hein. Cet homme de Dieu, David, pouvait l'écrier et l'audimer. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose certainement à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est lui qui délivre les fils de effectivement, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans la ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle assurance de pouvoir savoir que celui qui est réellement notre protecteur, notre bouclier. Il ne s'agit pas de répétition de quelque chose, mais il s'agit des choses qui, comme Jean pouvait le dire, effectivement, que ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont pu voir, ce que nous avons pu contempler et que nos mains ont touché. En rapport avec Dieu. Dieu est vraiment une réalité pour celui qui croit en lui. Amen. Et lorsque nous croyons réellement en lui, maintenant il se manifeste à nous. Parce que c'est une grâce que Dieu s'est révélé à toi Amen. et à moi. Comme il est écrit que je te loue, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché, ces choses, aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. C'est une grâce que Dieu s'est révélé aussi à toi. Amen. Et que sur la terre aujourd'hui, tu puisses aussi réaliser quelque chose que le Dieu qu'Abraham a adoré. Le Dieu que Jacob a adoré, le Dieu que Isaac a adoré, Joseph et tant d'autres, et qui est venu dans la nouvelle alliance, effectivement, dans la forme d'un homme qu'on appelait Christ notre sauveur, que les apôtres ont pu voir aussi toucher, et qui était réellement enseveli et qui est ressuscité, ces dieux là te connaissent toi. Amen. Parmi tant de milliards et de milliers d'hommes qui ont vécu sur la terre, que le grâce, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi ne prenez jamais la grâce de Dieu en vain. Amen. Quelle grâce, mon frère et ma soeur, que dans un temps comme celui-ci, où la Bible nous parle effectivement qu'au temps de la grâce, je t'exaucerai. Que parmi tous ces temps, effectivement, tous ces hommes qui sont sur la terre, que ce Dieu-là, dans un temps comme celui-ci, qui ait jeté un regard sur toi. Non pas parce que tu es un être humain, un croyant comme tous les autres, mais de tous les croyants comme tous les autres, Dieu t'est choisi. Te faisant réellement sortir du lot. Mon frère et ma soeur, vous n'avez pas encore réalisé ce que Dieu a réellement fait pour vous, et la grâce réellement d'être appelé de fils et de fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, effectivement, être un fils et une fille de Dieu? Est-ce que vous réalisez, effectivement, ce que cela veut dire? Parce que quand nous nous adressons à ce Dieu, effectivement, qui est dans les cieux, Salomon, quand il priait, il dit, les cieux des cieux ne peuvent te continuer. Quelle maison pourrais-je te bâtir pour que tu puisses y habiter Voici donc, il dit Mais le ciel est ton trône et la terre ici est ton arche-pied. Quel est donc le lieu que moi je peux te bâtir Effectivement, tu remplis tout et tout tout est en toi. Et tu as créé toute chose. Et toutes choses se disent par toi. Qu'est-ce que je peux donc te donner Qu'est-ce que je peux faire Parce que. Tout ce que je fais ne vient que de toi. Amen. Tout ce que je possède ne vient que de toi. Qu'est-ce que je peux te donner Le cœur, il n'est pas mien. C'est toi qui as dit Amen. Je te donnerai un cœur Amen. nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le grâce, mon frère et ma soeur. Parce que ma justice n'est pas bien. C'est toi Amen. qui es notre justice. Amen. Et nous sommes justifiés par la foi en toi. Que le grâce, réellement que c'est Dieu très haut. Tu puisses aujourd'hui te tenir là pour dire effectivement mon Père qui est au ciel. C'est qu ce que nous disons. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Donc quand tu parles ainsi, lorsque tu t'adresses ainsi à lui, qu'est-ce que tu ressembles effectivement dans ton cœur Est-ce qu'il est toujours un l'étranger pour toi Un Dieu tout à fait abstrait, effectivement, qui est si loin. Si cela est ainsi avec toi, mon frère et ma soeur, c'est qu'il encore du chemin à pouvoir faire. Parce que si Dieu a eu à pouvoir tendre sa main, pouvoir te prendre, effectivement, il doit y avoir quelque chose qui se soit passé entre toi et cet vie. Vous n'avez pas besoin de pasteur ou de prédicateur pour cela. Donc vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin que ce Dieu puisse, puisse réellement vous visiter. Vous. Il a fallu simplement qu'à un certain moment, il a utilisé un micro, il, faut pas oui, oui, oui, oui, oui. il a fallu simplement que tu entendes la voix. Amen. Pas la voix du prédicateur. Amen. Non, non, non, non, non. La voix de celui que tu connais. De toutes les voix, il y a beaucoup de voix. Mais il y a une seule voix. Amen. Et toi, tu reconnais connais comme étant la voix de celui que tu connais. Parce que s'il est à toi, il y a quelque chose. Mon frère l'a lu tout à l'heure. Il a lu tout à l'heure. Vous avez prêté attention Regardez bien les sommes, je vais simplement lire cela. Somme 83, il dit, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a quelque chose de profond que lui, le Seigneur, a placé dans celui que lui, connaît. Et comme vous le savez, nous l'avons eu à pouvoir l'entendre. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait gravé dans, dans chaque enfant de Dieu, dans chaque croyant véritable, que Dieu a ouvert les oreilles, que Dieu ne viendra jamais, alors jamais, chercher une bébé qui appartient à quelqu'un. Si vous vous appartenez à vous-même, Dieu ne peut pas vous prendre. Amen. Si vous appartenez à quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas prendre ce qui appartient à quelqu'un. Ce qui est à vous est à vous. Amen. Si vous voulez rien donner à Dieu, vous gardez ce qui est à vous. Mais Dieu, il vient chercher seulement ce qui est à lui. Amen. Donc vous pouvez monter, moi je ne veux pas, il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas vous supplier parce que vous savez ce que vous avez est à vous. Et il ne va pas vous dire, mais donnez-moi. Non, non, non, ce que tu as est à toi. La preuve, c'est que pour ceux qui sont à lui, regardez, frère, c'est ça. Et là, comment l'écriture nous montre effectivement en rapport avec avec le Seigneur et la relation qu'il a effectivement avec ceux qui sont à lui. Pour montrer que toi tu es à moi, tu m'appartiens. Si tu es à moi, c'est que toi tu es à moi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit effectivement Il dit il dit, il mais il dit Nicolas, mais il faut naître de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur est nouveau, il ne vient pas de toi. Il dit mais pas d'un prédicateur, c'est moi. Donc le cœur que tu as es est à moi. Donc il y a une relation. Parce que moi j'ai donné et l'esprit qui est en toi. Amen. Ça ne vient pas de toi. Cet esprit vient de moi. Amen. Donc, Amen. tu es rédévable à Dieu. Amen. Dieu t'appartient. Et tu appartiens à Dieu. Il y a une relation, mon frère. Amen. Donc, quand tu entends la voix de ses frères, quand un homme est né, est né de nouveau, frère et soeur, il ne peut pas vivre autrement. Il y a une profondeur qui appelle la profondeur mais c'est pour ça qu'il s'y a bien mais pourquoi vous ne partiez pas vous aussi J'ai été peut-être méchant, j'ai été, j'ai parlé de vous ont blessé, vous partiez, et pourquoi vous ne partez pas parce que tous ceux qui étaient avec moi, qui montraient qu'ils m'aimaient bien, ils sont tous partis, ils n'ont pas voulu rester, parce que bon, manger ma chair, boire mon sang, c'est insupportable, puis bon, ils ont dit que j'ai exagéré, ils sont partis, je l'avais dit, mes paroles sont esprit avec tout. Ils sont partis. Hein. Et pourquoi vous ne partez pas Pourquoi vous ne partez pas Vous aussi partez aussi, vous non Il dit, mais.. Pierre dit, mais à qui C'est pas vrai Il dit, mais nest pas moi qui vous ai choisi Il faut que vous soyez certains, mon frère et ma soeur. D'où vous venez Qu'est-ce qui s'est passé avec vous parce qu'il ne faut pas marcher avec Dieu comme c'est une religion. Si vous marchez comme une religion, peut-être vous pouvez, il y a des choses qui peuvent se passer. Ça va vous blesser. Oh, de toute façon, j'en ai assez, je, je m'en vais. Et je. Que Dieu bénisse mon frère parce qu'il a porté la parole cette à Amen. J'en ai assez, ai assez de toutes les façons, je n'en peux plus, j'en ai assez. Vous savez, j'aimerais que vous compreniez une chose, frère. Nous, nous sommes en train de pouvoir avancer dans les choses profondes. Amen. Il faut être... Pour s'accrocher, vous savez, si vous remarquez très bien, frères et lorsque le Seigneur devait maintenant s'ouvrir davantage et donner maintenant encore davantage ce qui était nécessaire aux disciples de pouvoir rester dans l'unité, il a fallu que quelque chose se passe. Ils mm -hmm. étaient assemblés, ils étaient tous assis, non J'aime beaucoup. Hein? Et puis il dit il prend, j'étais en train de manger, effectivement. Il dit simplement, l'un de vous me trahira. Vous connaissez le maître Lorsqu'il dit une parole, elle sort et elle a la puissance. Amen. Alors maintenant, quand la parole est sortie, tout le monde commence à pouvoir maintenant bouger. Parce que la parole est son de l'air. Aussi longtemps que Dieu n'a rien dit, tout va comme tout le monde est bon. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que la parole sorte véritablement. Que Dieu fasse quelque chose. C'est à ce moment-là que la nature de chacun doit arriver à pouvoir se manifester. Si tu es une partie de la parole de Dieu, on peut frapper. Amen. Tu Amen. ne bougeras jamais. Amen. Ça peut blesser. Même une parole dure à ton endroit, tu es là, dit, mais c'est vraiment dur. Mais quelque chose te tient. Tu ne peux pas bouger ni à gauche ni à droite elle te tient quelque part. Ouais. Ça peut monter, ça peut descendre, mais ouais. ça s'accroche là-dedans. Ouais. Et c'est sûr et certain. Et c'est cela. Alors quand il a dit, elle a dit, effectivement, bon, la elle a dit, bon, on commence à vous, vous connaissez l'écriture, nous avons dit avec vous ici. Et puis, on demande à Jean, il fait ainsi de suite. Il dit, bon, il a simplement pris le pain, il a trempé. Il dit, c'est lui qui tremble. Vous avez dit ce qui s'est passé. Quand Judas a eu à pouvoir faire ce qu'il s'est fait, effectivement. Vous connaissez la suite de l'Écriture? Le Seigneur n'a jamais chassé Judas. Vous l'avez vu chasser Judas Il n'a jamais chassé Judas. Mais seulement, il commençait à se sentir mal à l'aise. Parce que l'esprit qui était en lui, c'était plus possible. Le méchant, ne pourra pas résister dans l'assemblée des saints. Lorsque les saints sont nourris par la parole et que l'amour des Vous savez, frère, l'amour à la puissance. Amen. Simplement dans cette unité, frère, s'il est de Dieu, il va être changé Amen. Il deviendra l'un de nous Mais s'il n'est pas de Dieu, il va se débattre, frère il va partir Amen. Amen. Et quand il va partir, il va faire beaucoup de bruit mais qu'est-ce que je vous disais, de toute façon c'est toujours la nature mais un fils de Dieu, il est toujours Amen. regardez, Judas a pris le morceau. le Seigneur n'a rien dit il n'a pas dit, va-t'en tu es méchant. je dois m'étrailler, non non non il a pris simplement le morceau et quand il a fait la vie, Satan entra il un vase et pourtant, le Seigneur notre Dieu lui a donné beaucoup de temps. Pendant tout ce temps qu'il était avec, il prêchait la parole, Judas a pu voir de ses propres yeux. Malgré que Judas était là, il avait ses oreilles et son cœur toujours avec les sains C'est très grave. Il était là et le Maître enseignait, il pouvait voir ce que le Maître faisait en fait, les yeux ne voyaient pas, hein. les yeux étaient braqués sur les de main, comme c'était le staff le plus important effectivement, en fait, et bien, Satan tournait toujours autour. La hein. Bible dit que, vous savez que notre adversaire, il logit, hein. il roule, sachant hein. qu'il devraient d'une de certaine manière, il faut que vous soyez ferme dans la foi. Amen. Amen. Un homme ou une femme qui n'est pas ferme, qui n'est pas sûr et certain. Frères et sœurs, un jour ou l'autre, il va réellement aussi Amen. prendre le chemin. Amen. Et, et c'est comme, comme les luthériens, les baptistes, les pancotistes, toutes ces églises, effectivement. Vous connaissez la position, Ils n'ont pas une position ferme dans les choses. Il y a quelque chose qui est resté dans tout cela. Vous savez, frère, quand Dieu dit séparez-vous vous suivez, frère séparez-vous, il faut une séparation totale, Amen. Et une totale séparation, un nettoyage total, si vous restez encore avec les racines anciennes, et ça va produire. produire, ça va vous rattraper ce que vous avez vomi. vous savez cela, et c'est ce qui se passe avec les luthériens, le pentecôtiste, les baptiste. il est resté en fait un filet de catholicisme là-dedans, ils sont tous, ils vont. D'ailleurs, non pas, pas qu'ils vont, mais ils sont en train de retourner. Retourner, même dans leurs églises. Même dans leur façon de faire des choses, effectivement, ils ont copié Rome. Et maintenant, Rome les a rattrapés. Ce qui est de, de Rome est revenu maintenant dans toutes ces églises, effectivement. Les rites, ainsi Vous vous rendez compte que même des... C'est les protestants qui baptisent même des bébés. Et comment ils le font Mais avec l'aspersion. D'où cela est été venu? mais ça a de rendre. mais ah, c'est sûr et certain. Le Seigneur n'a jamais chassé Judas. Judas s'est senti mal à l'aise. Très mal à l'aise. Et vous savez, le Seigneur savait. Il s'est senti très, très mal à l'aise. Ah oui. Et vous vous souvenez, nous l'avons eu à pouvoir l'empresser. Vous savez, la Bible fait savoir que nous sommes justifiés par la foi. Et après, la justification, c'est la sanctification. Quand, quand tu es sanctifié, tu es devenu qui? Parce que quand j'ai déjà entendu, euh, on est le pape voir maintenant canoniser, c'est canoniser, et puis rendre saint un, un, un, un, un, un catholique qui est mort en 1939. Oui. Donc il va maintenant, il va béatifier. Béatitude, donc, pour que ces, ces catholiques-là, qui étaient pas système moine, qui deviennent maintenant un saint. Donc, d'ici là, il va le faire pour qu'ils deviennent saint. Et puis, Jean-Paul II aussi il va devenir aussi un saint. Alors, j'ai dit, je vais poser la question. Donc, ce monsieur, donc ce moine, est mort depuis 1939. Et c'est maintenant que le pape va faire de lui qu'il devienne un saint. Alors je pose la question, donc depuis 1939 jusqu'à aujourd'hui, il était qui Je voudrais qu'on m'explique, il était qui Et il est à... Parce qu'il est mort. Donc depuis 1939 jusqu'à maintenant, là, il était où Parce que s'il devient saint maintenant, ça veut dire que il doit quitter de l'enfer, parce que ceux qui ne sont pas saints sont donc dans, dans, dans, dans, dans le lieu de perdu non vous comprenez donc ceux qui ne sont pas saints quand ils meurent, c'est dans les perdus, non et c'est ceux qui morts, là où on les a enchaînés, jusqu'au jugement dernier, vous comprenez ça donc maintenant cet homme-là qui est moine qui a tout fait pour l'islamique, qui a tout sacrifié, il n'était pas, pas un saint, donc jusqu'aujourd'hui il n'est pas un saint, donc il est quelque part où c'est enfermé, donc Maintenant, hein, hein, comme le pape va le béatifier, donc il va les bénir, ça dit il va le faire sortir de là, de ce jour de mort, pour le faire passer où Dans quel endroit il doit le faire passer Où cet homme va aller Frères et sœurs, vous savez que l'Église catholique, c'est une des églises qui a plus d'armes, en fait. C'est des milliards, des aujourd'hui dans le monde entier. Quand on parle des chrétiens, on le confond avec l'Église catholique. La référence, en fait. Vous, vous connaissez Vous, vous êtes des Ah oui, oui, mais même l'église protestante et tout ça n'a pas de droit. Le pape a proclamé que la seule église de Christ, dans le monde sur la terre, c'est l'église catholique. Personne n'a revendiqué. Ni les protestants, ni les baptistes. Personne. Donc en fait, le protestant, les baptistes, ce sont des petits bions, hein. Mais la grande église, mais c'est l'église catholique. Ça, chez les juifs, on ne connaît pas les bâtiments, on est juifs, les, les, les catholiques, ce sont pour eux, des chrétiens, en fait. Donc, donc si le pape, aujourd'hui, béatifie le monsieur qui est mort en 39, pour le faire passer du cercle, donc, il est passé de la droite, donc, il est des